Mon certain Laura Senatus Kapale, il est sur toute radio. Sur toute réseaux sociaux. Bon, moi-même, je viens de prendre la parole. Dans le nom Jésus-Christ qui est dans la Bible. Avec la Bible en main. Et dans tout tous les chrétiens dans le monde entier. Pour me dire nous, Laura. Senatus, Mabdo, de ciment wow. de l'argent, liban moyen, il a justifié, on va commencer à Mais depuis le au Cap, le moyen, il est radoter. Bon, plus c'est filier, il est radoté. Nous aller. Gon l'Église. Jésus-Christ, gon seul l'église Qui est papillée dans plusieurs endroits. c'est l'église ça mais comment l'église Jésus-Christ allait. Un, Il connaît mon Dieu par Jésus-Christ. Deux, l'y connaît Saint-Esprit par Jésus-Christ. Saint-Esprit vini, Saint-Esprit travaille dans non, non Jésus-Christ. 3, oui. 4, toi, toi ou bien 4. L'église là, fonctionnement à niveau collectif, c'est seule personne centrale, il est Jésus-Christ. Wabdi bon Dieu, merci, merci bon Dieu, non de Jésus. Ou abdi Saint-Esprit, aidez nous Au nom de Jésus. Jésus est la personne centrale. Depuis Jésus, pas personne centrale, faux la Norteze. non debout à radotèse dangrien oui, oui. tête grindable oui, oui. <laughs> dangrien tête grindable oui, oui. Kounyala, mouvela. Kounyala, là là après saint esprit forme moi ou gon bible faut Bible à l'honneur. Parce que tout ça qui existait. Ah. Depuis l'aura, la pas de Bible, non, mais la doit liée. Tête grille d'abdangri. Où est-ce brancé longtemps bah on répond non. À ce amour, vous fichiez. Ma privé vous avez son nom. Ensuite, Kounyala là, dans un bipam, dans le domaine du ministère, bon classement. Yes, à moins que Laura se dit Albert à Béjil, vous la poule noir 72 génie. <mérite> Souda vous avez bip dans main, c'est pour dire qui est-ce qui a potou tout. Un bip dans je ne pas. Laura Senatis, dis qui est-ce qui a pot ou? pas qu'il apporte ou pour les délégués ministériels. Laura et Calais, Zandolit en bas Coulef n'a rage, je n'a dans ministère pas gain l'aura est calé ministère à son lien yeah. même il a salut à son lien yeah. ministère à son lien l'un après l'autre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dis-moi qui est sorti. Nation entend des pasteurs à mal parler. Laura, pas jour non. Je connais quoi dans ce là Pas jour non. Moi-même, souvent, quand je suis sorti, je suis sorti. Ma bonne année, ma bonne mois, ma bonne date, à arriver là. Mais c'est n'importe qui a besoin. Vous avez besoin Ils avaient, s'il vous plaît, l'homme parle de l'eau comme ça. Il de tout le pasteur. Il de tout l'autre monde. Avec l'eau, il y a des gens qui viennent prendre d'assaut. Oh, hier soir, dormi en frais, le matin. <rires> On levait un prophète. On levait un apôtre. Nous avons sept ans sept années nous. semaine qui est il faut répondre. Il n'a pas parlé longtemps, il a été adopté longtemps. Il n'a pas pris pouvoir, il a été prophétesse, il est en Allemagne, il est ici, il est de tous les côtés, là. Et puis il y a fait mon père, à gauche à droite. En tout cas, t'as dit dit, je vais peux finir. fin d'im qui est capoto. Il faut dire qui est ce papa spirituel. Ouais, si ouais, monsieur il a un bandit, bandit, etc. Et papa n'a pas gagné, Là, Lors, on a dit, qui est-ce papa on a a a dit, on papa. a dit, on a dit, a papa gen, gen Satan un ancien vol qui papa. Il faut dire qui est si papa ou qu'on y a là le comprendre à travers papa Je Et Laura. Laura, je pas. Je ne sais pas courage je vais peux jouer dire, dire, qui côté que tu connais? Non, c'est vrai. Il me ne faut pas répondre à ça. L'autre il qui est-ce papa? Ou ne le pas qui est-ce assemblé local ou persévérer Ou le bon Vous voulez me donner un exemple L'apôtre Pierre était persévéré dans l'église Jérusalem. L'apôtre yes. Pierre était persévéré dans l'église locale de Jérusalem. Yes. Yes. Yes. Yes. Oui, oui, oui. Vous voulez me donner toujours Jacques-Nesse est marché dans l'église locale à Rome. Où l'aime-nous toujours? L'apôtre Jean, t'es fini ville dans l'église locale à Éphèse. Où l'aime-nous toujours? Jésus t'est persévéré dans l'église douze disciples. Yo. Jésus enseigné l'église locale là. Oui, oui. Matthieu 18, Matthieu 15, 18. Matthieu 18, à partir du verset 15, il dit, en dans l'église locale là, les hommes font des bagages, nous Et s'il tendait au gagner, frère, pour le frère, il faut faire à il faut faire partie de l'assemblée des frères. Pour le il faut faire partie de l'assemblée des sœurs. Dans l'Église, dans l'enseignement, l'Église Jésus-Christ, pas qu'un seul individuel, c'est isolé, c'est unique. Pas qu'un frère unique. Pour ses frères, nous <|fr|> qui assemblons des frères, De pour assemblons soeurs, nous qui assemblons des sœurs. Et qui est si pasteur C'est ou grand pile question pour répondre moi là. Vous avez un prophète, non Où là On peut dire, moi là. prophète non ah moi là. moi là. Mes amis, est-ce vous Là, est il n'y a pas de mais de Et là, il pas de il n'y a pas de pas de pas de pas de Est-ce qu'on est avec moi Est-ce qu'on est qu là avec moi Laura dit qu'il est dans au marché. L'église universelle Jésus-Christ a sous Jésus-Christ avec Saint-Esprit. L'église locale a sous compte apôtre et pasteur. Des ministres ordonnés consacrés. Ministre. Bon, Laura, c'est Natus. Monsieur, tu regardez bien. <rire> Gardez bien, je bien. sous Souka gadem. Kale Jonah j'aime. Gade, gade, gade. L'Ora. Ou dis ces prophète, Ou fin à rage dans le pays. Ou un profète souye. Premièrement, ou dit. E, e. Pour continuer ensuite, pour dire, Dans qui l'église vous marché? Qui est si pasteur Qui contourne cette scène Qui est si contre Qui est sous rapport T'es dit, connais bien chacune de tes brebis et donne tes soins à tes troupeaux. Laura, qui est-ce qui fait qui vous dame pour vous Combien de temps passé dans le monde L'autre dans le monde, qui sort oui. Laura, tout le monde dans le monde, nous tous est possédé. Avec bible en main, Qui est-ce qui chasse des mon en tête L'OA, ou pas de mambo L'OA, ou pas de gengine En tête L'OA ou douce prophétesse pas de problème prophétesse ça, pour ces prophétesses, pour ces prophètes et pas les calé prophétesse et pas lever matin prophétesse ou dormir à on a on prophétesse Et je ne sais pas combien de temps je vais parler, je ne vais pas me répondre. Ou citez non moins. Vous citez non moins, ou parlez, je ne vais pas me répondre. Je dis, elle est arrivée. Je vais l'aura. Huit jours pour répondre à moi, ça va. Depuis le pari, pour moi, il y a 8 jours, je ma en douce. Vous avez ça? Finalement, l'aura, où ces prophétesses nation, dans l'environnement, dans l'environnement où tu as à prophétiser, Environnement rapproché. Ou. Environnement immédiat. Ou. Parce que prophétesse, pour être que prophètes prophétesse nation. Et pas d'homme on dormons, on lève prophétesse nation. Son sont, sont Deuxième, dans environnement rapproché, pour y'a eu, mais ça y'a de Dieu. Dans environnement local, qui est-ce? Environnement local où tu as à prophétiser, tu es d'accord avec vous. Avant de. Environnement élargi, environnement régional, qui est-ce qui est d'accord ou ouais est où tu es, es signé, tout le monde est convaincu dans la pratique où son prophétesse Au niveau départemental. Qui est-ce qui allé? Plusieurs, plusieurs côtés, ministre de Dieu. Pour te ça, c'est message de Dieu ou son prophétesse. Au niveau national, qui est-ce bon qu doit prophétiser? sous nation, si on s'est prophète national, ou finalement, Laura, réponds-moi. Combien, miracle, combien de miracles, combien de vous avez déjà? Laura. Pour monde consacré pour ta prophète nationale, Fok, ou pas n'importe 200 prophéties, oui. N'y de troubles comme ça. Accompli, oui. Laura, diable qu'on prophétise la vérité, oui. Pour le cas séduit, oui. Laura, est-ce qu'on peut chercher à rencontrer avec moi pour convaincre moi comme prophétesse Laura, qui est apôtre qui consacre Parce que sous ces prophétesses, apôtre là c'est surveillant, gardien, superviseur de l'église là. Ou pas qu'à consacrer tête Laura, qui est qu si consacrée comme prophétesse. Ah ben, mais ça, verset, verset 6 là, dans Timothée, dans Timothée 4, dit En exposant ces choses aux frères, pas ça le dit Tu si seras un bon ministre. En exposant ces choses, elle dit que ça, il l'envie de montrer. Moi-même, moi, d'une nation, je me levé, même dans l'international. Tout le monde qui besoin qu'on côté pasteur, thème sorti. Je suis Ou besoin qu'on besoin qu'on sorti. Je suis sorti. Je suis sorti. Je suis sorti. encore. Docteur, Je suis docteur. Je suis dans tous les deux phases. Un mm cabaul. besoin qu'on est côté prophète moi sorti. Je suis prophète. Un mm cabaul. Où bien doit m'en demander. Ou besoin qu'on ait à la porte à sortir. Lila. Plus en c'est pasteur, prouvez-vous. d'où c'est évêque ou c'est apôtre. Prouvez-vous. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre. Ou pas prouvez-vous. Ou pas un bon ministre, non. Laura, madoufou, non. exposer bagaille ça ou pour moi ou frère. Préparez ou pour moi. Sur 8 jours, je vais tourner sur...